Je ne sais même plus combien il y a de versions de ce mode de jeu, je suis perdu. Vous avez cliqué pour voir un nouveau rôle, mais attendez... Vous n'allez pas seulement avoir un nouveau rôle, mais toute une nouvelle version. Le mode de jeu Demon Slayer renfile sa plus belle cape pour, mesdames et messieurs, vous présenter la V4 de ce mode de jeu. Dans la description, tu as le Discord, discord.gg slash bichard, t'as l'habitude, hein Et tu as l'opportunité de jouer depuis le Discord, voilà. Que ce soit en game sub, si tu es sub sur Twitch, ou en non-sub quand il y a de la place. Mais bizarre, il font quoi dans ce mode de jeu Alors, ça tombe bien que tu me poses la question, parce que déjà, t'es totalement énervant, et en plus... Je vais les raconter. Tous les rôles ont un peu changé, les démons sont un peu plus démons, les gentils sont un peu plus gentils, et la vie, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, c'est tout ça. Des gros changements que je dois vous dire Musan a une moitié de la liste, et Kukushibo a une autre moitié de la liste. Mais on s'en fout parce que dans cette game, je suis slayer. Sinon, vous vous souvenez des lames, les trucs qui servaient presque à rien Eh ben, elles sont beaucoup plus fortes maintenant. Une fois qu'on va crafter notre lame, on va pouvoir l'améliorer en essayant de récupérer une fleur de je sais même pas quel arbre c'est, c'est jaune, c'est bref, vous allez voir. Une fois qu'on a cette fleur, on doit aller au 00 pour essayer de trouver Otaru. Pas le joueur, le PNJ. Et on pourra améliorer notre lame pour qu'elle soit plus forte. Voilà ce que vous avez besoin de savoir pour le moment. Ah si, si, si, si, si. Mon rôle. L'un des nouveaux rôles de ce mode de jeu est Makomo. C'est simple, le mec est beaucoup trop fort. Il a l'effet no fall et il régène un demi-cœur toutes les 3 secondes qu'il passe dans l'eau. Et en parlant de l'eau, il a un livre Rider 2. Si un Slayer utilisant le souffle de l'eau meurt, il lui code de 5% d'effet de speed en plus. Et en plus de ça... Il a une coordonnée X ou Z de l'emplacement de la mort, qui permet de pouvoir éventuellement le trouver. En pouvoir, il a la possibilité de faire spawn des d'eau. Une vingtaine de d'eau qui va spawn tout autour de lui, où il va pouvoir se téléporter toutes les 10 secondes. Si un démon tape la d'eau, il prend chez Si c'est un slayer, il la régène. Et peu importe qui tape la d'eau, moi, j'ai un cœur d'abso. Ce rôle est vraiment incroyable. Non, c'est faux, c'est faux. En vrai, il est bien, mais il est pas spécialement. Vous allez le voir dans la vidéo. Abonne-toi, et c'est tout ce que je vais t'obliger de faire. Si tu t'abonnes pas, je te jure que je prends mon chat et je. Et je lui offre des croquettes. Bonne vidéo. Ça hein Force Je suis remonté assez vite parce que j'aimerais bien trouver un des arbres jaunes de Otaru, ce qui permettra d'avoir euh, euh, ma lame euh, améliorée. Ah Allez, j'espère que c'est celui-là qui est allumé. Hein. Oh non, il est pas allumé, il y avait les fleurs. Oh non, ils ont tous, tous les deux été pliés. On fait un chacun bah, y'en a un là-bas, hein, si t'as envie, hein. Non, mais un... une fleur chacun, ça spawn ouais. ici. Bah, venez, on fait une fleur chacun ici. De en fait, a une fleur trois. côté. Ouais, de ouf, je suis chaud. Si y'a personne, j'ai eu. Oh, j'ai eu Oh, let's go Hop. Mec, je t'ai mis une patate, hein, j'ai pas hésité. C'est bon, je suis pas allé au zéro maintenant. En fait, je voulais rush le deuxième arbre si dans le premier y'avait rien. Mais au final, y'avait. y avait je suis plutôt content. Maintenant, j'ai juste à trouver Otaru, à lui améliorer ma lame et. Euh... Et voilà. Bichard Ouais Tu m'as trop manqué Non, non. Si ah. tu vois Otaru, 10 bits. Vas-y, ça marche. Ouais, c'est ça. Ah, il est où, Kotaru Attendez les gars, avant de valider, non, on clique tous dessus comme ça, on peut tous améliorer en même temps. Bah c'est trop tard, il y a eu plus de sur 5 échanges et il est toujours là. Ah ouais Mais le truc t'as toujours pas TP là On peut l'améliorer plusieurs fois ça là Bah ça marche pas alors. Bah il se TP pas. On peut l'améliorer comme ça là J'ai doublé, j'ai trop le triste. Les gars, c'est quoi les rôles de l'eau faites moi la liste Faut savoir c'est quand que je dois être content que les gens meurent. Euh, t'as un problème avec ça Des gens comme tout le monde quoi, c'est juste une maladie Mais non mais <rire> Non mais. Tu prends tout au premier racistes. degré, hein, vraiment hein. Oh c'est oh, quoi ça C'est quoi, quoi Y'a un mec qui m'a donné La fleur de glisser. Ah bah. Non mais attends, imagine que je me suis dévoué là pour Comment ça là Non mais parce que j'ai la même chose Ah toi c'est la même chose Non, attends, non, mais... Même chose <rire> non mais non mais j'ai compris. Mais non mais je suis con <rire> Dakisama c'est toi qui as fait ça <rire> Non c'est pas moi <rire> Si c'est toi Oh c'est quoi ça? C'est qui qui a des pierres du soleil? Allez, donne-moi 3 d'or tout de suite. J'ai bien vu ce que t'avais dans la main. Bah... Oh. Oui. Mais tais tais oui! Tais-toi, on connaît le rôle Bichard. Pourquoi on il fait ça? Mon euh, comment ça, ça, tu connais mon rôle? Oh moi aussi, je connais ton rôle. Du coup, là, je connais Fares. Euh, vu que c'est cramé, il a rigolé. Et après, il a attendu ouais. de ne plus rigoler pour te dire ouais. comment ça, tu connais mon rôle. Du coup, là, faut que j'essaie de trade <rire> un diamant et une pierre du soleil. Ah ouais? Bah, je crois, hein. Vas-y, viens, tu me l'écris. Et si c'est ça, je te dis si c'est vraiment ça ou pas, ok? Ok. Vas-y, t'as de, de... comment ça s'appelle Non. Parti. Si parti Je viens de te dire non, j'ai juré Walla que je disais la vérité. Si, si, je suis. Mais Wallah, je suis pas ça. Oh, merde. Mais ah non, pas ça. Attendez, j'ai besoin de lire le doc, j'ai besoin de lire le doc. Qu'est-ce qui se passe chez machin là Roll. Obtiens la possibilité de voir la vie du joueur. Pour chaque fleur de glycine qu'un démon possède dans l'inventaire il prend 3% de dégâts. Wow, c'est stylé, ça va me donner régène 3 What Ouais, mais je vais pas dire qui c'est. Vas-y, vas-y, c'est qui D'accord. Non, bah suis-moi si tu veux qu'on le qu trouve. Mais... Ok, ok. Bon, par contre, si vous êtes méchant, bah bien joué à vous avoue, quoi. Mais... Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Oh. Eh, franchement, si je suis méchant, pff, je t'aurais pas donné les deux gappels y a un mec qui l'a forcé sur les souffles et oh. compagnie. Euh... Ah bah il était méchant. Bichard ah. Oui T'essayes, t'as déjà, oui. déjà dit oui, t'essayes, en fait. sûr Oui Je crois que notre le rouquin est méchant. Ouais parce, parce que c'est bon, pas seul si Daki qui a regardé. C'est euh, passé des choses, non euh, Non, le rouquin a dit à Daki. Euh, ouais, j'ai confiance en toi. T'es l'un de vous deux Je comprends pas. Et Faris, ça fait quoi mais Genre, genre Giss, quoi, coup, toutes pas, les infos de la fleur de glycine parce qu'on m'a donné des infos, mais je suis pas sûr. Dans les infos, comme si j'étais d'ailleurs. Parce que d'ailleurs en gros. Si t'es gentil, en gros, bah tu le laisses. Et elle pourra te donner Régène 3 à un moment. Ok, mais elle, elle fait quoi Genre, elle a des infos sur son rôle et tout, tes. Non, mais les gens, ils aiment trop mon Zizi là, c'est pas possible. Ah, toi aussi mais oui, mais c'est pas possible. C'est un cas, hein, ce truc. Hein. Oui, ça casse les couilles, c'est trop chiant. Le mec qui fait ça, il, il a des problèmes mentaux, c'est vraiment un cas. Il casse les couilles. Fait <rire> Mass, au niveau du PVP, tu te définirais comment Bon, genre que moyen ou, ou calamité. Genre, est-ce que si t'avais euh, une fille, tu l'appellerais Camélia Moi, lui, il a pas plus d'un tour dans son sac, oh. il a plus de cartes dans. <rire> On est carrément pas discret vraiment Mais putain, est... On est Dans la game, on est 37, on est plus 40, péché. je suis passé un démonster des 4 ou quoi? Bon, pour la troisième fois, c'est qui qu'on cherche là? C'est euh. C euh... Kanmu. <rire> non, c'est Anmu, c'est. Euh... Comment il s'appelle? Shinaran. Shinaran. Mmh. Bah, je pense qu'il va pas revenir, hein. le connaissant. Euh... Ouais, il est ouais, en dessous des arbres avec ouais. sa petite voix et faire. Hein. Ils ne savent pas que je suis ah, là Tu entends Shinaran Ok, alors là je descends. Ah, je les mecs suspects. J'ai écrit Musan, j'ai lu Shinaran. Uh, j'ai failli lui arracher sa mère. Quoi Quoi Attends, mais il s'est passé un truc là. Qui qui m'a mis de l'eau mes soumettre Ah. Pour moi c'est du Jigoro. Pacté du coup. De qui De qui Speed non, c est c est pas, on se demande si il y a un, truc, un truc. Ah, ah non, et du coup il a il a exénie, pas. C'est Imox qui a... C'est Imox qui a... y a... Y a... vision, e okay. euh, euh, euh, euh, Ah oui, c'est j'ai vu une tête. Il y a quelqu'un là. Genre je te vois là. Mais... Aïeub Il y a explique Comment ça Explique ce qu'ils ont dit bah frérot, c'est la vérité. Des gens là, genre. C'est mes effets, quoi. C'est pas toi pourquoi t'es solo depuis tout le temps à l'heure Parce qu'il y a des gens, ils veulent pas de moi. Oh non, c'est tellement y a... triste. Oh, yeah. Bah nous voilà, aussi, on veut tu pas de toi ça, Tu dis ça, je voulais t'attaquer parce que t'es méchant, mais tu dis ça maintenant, j'ai pas envie parce que j'ai... Il, Il est vraiment méchant Il est vraiment méchant Bah oui. Ok. Et comment je peux être mieux <rire> T'as l'air sûr de toi. Merde. Allez. Voilà. Voilà. Ah. Bah c'était lui en fait qui était là, qui à voilà. l'heure. Ah d'accord. Oh, y'a Mitsuri qui est mort aussi c'est pour ça. Hein. NON Mitsuri! Voilà, oh. lui il était méchant, il était dans leur groupe au cas où. Moi je vais l'attaquer, non pas toi je pense. On a vu, il est vraiment. Il méchant. Ok. Allez. Non Comment ça marche bas, moi, je... Comment ça marche C'est pas un... méchant. Bah, euh, pareil, je viens me tuer, Gutaro Comment Kutarou. ça marche je, Voilà, je vous dis. Ah si mon gars. Et lui était safe, voilà. C'est lui qui a quitté. Vous vous décaler pour qu'il puisse attaquer si tu veux On va pas attaquer les méchants. Moi je trouve ça quand même. On peut pas attaquer les méchants. Le ce ah. Ça c'est, je vous le dis, c'est un groupe de méchants. Voilà. Là, là, par là, par là. J'espère que vous avez entendu. Là, par là, par là, par là, par là, par là. Par là. là, y a le loup qui, qui vient d'être qui enlevé. Ça va a Soit un mec en dessous, soit ça va être par ici. Ah ouais Oui, ah, oui, oui. Waouh, wow, wow. ouais, eux c'est pas un ouais, groupe, c'est un y a, régiment. Y'a toute, toute la game qui dit des trucs comme ça, frérot. Allez, ouais, viens, on se décale, Ayou. Oh là, bah il était méchant, c'était sûr. Ah, les gars, je vous dit, je suis ah, non, on sait pas s'il si si était, si de était de méchant. Euh, il euh, est là, les là, les là Gales, il est là parce Il est là, que... il il ah. est ah. Courez, courez, on va voir qui est à côté. Il est où, il est où Je vais courir par là, mais. Ils sont méchants Ils sont méchants. les tuer les gars Là on va les tuer parce qu'il fallait pas l'attaquer C'est pas méchant hein. parce que je jamais un bug ah, Mais Je t'apprends rien, frère Ah bon bah il m'attaque Bah tu es le, tu es le non non. Vous êtes méchants quand vous avez pas attaqué pas Mais t'es con ou quoi frère on peut juste pas l'attaquer en fait Bon on peut juste pas l'attaquer j'ai Witness, en fait Et vous êtes 3 contre 1 Bichard c'est moi C'est réfléchi à ce que tu es dans la game c'est moi, juste c'est moi Attends il est apparemment pas... Ah c'est Nitsu mais arrêtez, stop, stop, stop, arrêtez, arrêtez! Est bon, est bon, stop, stop, stop, stop, Et je te tape, Non, il est méchant, est il est méchant, c est, c est, c est, c est méchant! Stop. Arrête, okay, il est okay. pacté, il est ah, pacté, il est pacté! Il, okay, il est Non mais Il est pacté, il est pacté! Il a pas voulu arrêter, il est pacté! Vous nous avez attaqué? Et il veut pas arrêter! Il est à 9 là! pas mal Bon, ça va, après il y C'est abusé! il a speed 3 je crois! Ouais, pendant deux minutes, genre! Ah, donc théories, ah voilà bien. voilà Il a combien là 2 3 1 Vous 3 des gars qui sont pris 4 Oh non, oh non même pas ici un coucou, je fais quoi, et à 4 kill 4 3 kill. 4 4 4 4 4 je 4 4 4 4 4 4 quoi 5 5 5 5 Mais réfléchis, attends Attends tu, tu vois, vois pas la vie Tu, tu, sais tu vois pas la vie. Tu sais bah tu sais c'est moi qui ai le kill sur les Mais je sais pas pourquoi il était euh. Bah tiens Bichard, c'est bon t'as coupé ou bah, tu ça va, deux toi plus. Je les ai pas vus les gars, j'ai utilisé mon ah truc, j'ai pas ouais. rien, j'ai rien vu. T'es ah Kageko. Ouais ah, mais quoi, il, il, a, il, a, il a il a attaqué parce qu'il était Kageko et l'autre il était ah. Zenitsu et Yajigoro Jigoro qui est simple, qu encore en vie. On a perdu Ayub, Ayub. On, a, on a perdu Ayub quoi. Oui c'est pour bon ça que. Ouais mais Yub était deux Gigoro par contre. Il y a plein de qui disent qu'Ayub et Jigoro. Moi Venon va tuer. Venon va tuer Olu pas toi parce que j'ai joué des méchants. Mais il est parvenu donc je pense qu'il sait très bien qu'il est méchant. Ouais, ouais, il est de le de ligue, est... On a tué Briaque On a tué Briaque Et du coup oui, a euh... pour tué des gens. Bah vous êtes 6 et euh... c'est groupe 2-5 Mais pas grave C'est pas grave Ah mais il dort Attends mais quoi Mais je me suis retourné 2 secondes Attends mais quoi Debout Mais ça veut dire qu'il y a une pute ici hein Parce qu'il peut pas se faire composter sauf s'il y a un démon à côté Bah non mais du coup euh... Bah vraiment pas Non Mais je te promets ah, ouais il de retour. le Attends, tape toi. Ah. ah, bah. Mais il est okay, bon. pas de retour là, il, y a il est où okay, Il euh, mais, mais en là, fait, là, là, là, Tengu, oui. il est Il est au banal. Mais lui, lui, lui. est, lui, lui, lui. est au banal. Il me tire dessus depuis 40 minutes, il me Non, là, là, quelqu'un nous que tire en fait, dessus là. Es forcément démon parce que c'est toi qui a composté, c'est sûr. Mais, mais ce n'est pas moi! Wesh, ouais, c'est quoi ça? Oh, salut. Bichard, faut taper. Bichard ah, est méchant Ouais, il est méchant, Oui, bon. Wouah tu fais mal Oui bah c'est normal bah, J'ai résistance hein Ah il oui, m'a utilisé un truc C'est normal Ouais ouais ouais il oh. est gars, il s'était assuré qu'il était inférieur Ah non il est sous elle, genre, bah, je hein. qu'il est mais vraiment plus solo voilà. Très je vais le rattraper moi aussi bah, j'ai ah, Ouais j'ai speed 2 Ma lame vient de casser, comment je la répare Euh t'as des pierres Ouais Bah tu vas voir au tarot, il va te la réparer Viens on va là où Mais, mais encore un mec qui s'est composté Il est là, dis Attends, mais il était pas. Non, je suis pas infecté! C'est comment ça est parti, Michel! Et il Ah, c'est qui? Mais c'est Shinaran! Ok, allez, go! Je me suis fait souffler nous, je me suis fait dormir dans son train! Ouais, on a tué le mec! J'ai cut son cœur, du coup, voilà! T'as réussi à cut le cœur de nous? Oui, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai bien avec Witness et une épée en fer! T'as pas les gens qui sont là? Bichard, ça? Non! Ah, c'est Ayub il est bien vigoureux, du coup! Euh, venez, venez, lui, on va le tuer. Non juré. mais ils sont tous démons Ils sont tous démons Non non, il tue Shinarani, il tue Shin ils sont pas tous démons, mais c'est lui en bout, en queue de peloton. J'ai juré que je vais le tuer. Oh là Non mais non non non, non, non non, il est méchant. Il est non. Surf. Mais, il est mais non. Est... non. C est, c est est... Il est méchant, non C'est Est-ce qu'il est pas méchant C'est Malox, hein C'est sûr qu'il est, qu est pas méchant. Ah c'est du Ah C'en était. J'étais sûr. Il a, il a tellement forcé les souffles au début de game. Comment ça on a besoin de toi mec, t'as pas vu le... De... Oh non, mec, après c'est pas calé, on oh, le son. GG. Ouais, bien joué. Bien joué. Non. Bon, en vrai, a... il ouais. y a autant de l'assassin que de... Oui, ouais, c'est l'assassin des... de... Mais non, il y, y a eu des morts brouillés, il y a eu des morts... Ah, il oui, y a, a deux démons brouillés, Alors et. Mais c'est Sanemi, il a tué Tengen. Quoi Si. Mais j'ai compris qu'il était Gagaya Tengen était infecté. Non, le Tengen n'était pas infecté. Bon, bah Sanemi est infecté ça c'est pas écrit. Okay. Ruto Matkov et Mesh ah, Mesh ouais, Mesh est méchant aussi. Ouais mais je connais pas vos deux rôles moi. Salut. Ils sont méchants eux hein ah. On fait quoi On se tape, on se tape pas ouais, Bien bah, bon. sûr que si, vous êtes méchants Ouais, les... oh. ouais bon. Bah nient Mais bien sûr que c'est que sont méchants Comment tu sais ouais, Parce que... que... Bien bah, sûr qu'ils étaient méchants ouais, Bah comment on va faire pour se sortir C'est Matkov qui sont méchants le groupe de Matkov là Ok. C'est eux qui l'ont tué Malox, mon frère, ça fait longtemps, mec! Bichard, t'as tué Kagaya. Mais non, c'est euh. Quoi? des gens qui m'ont dit que tué Bah, c'est qui les gens en question? C'est peut-être MadCov et tout? Non, mais et tout, c'est ceux qui vont taper. Bah, c'est eux qui l'ont tapé aussi. Y'a vraiment le groupe de 4 là-bas qui m'a dit que t'étais méchant, quoi. Bah, c'est qui? Je vais les Mais Dominator est méchant! Ah ouais, Dominator est méchant Mais oui! Et eux l'ont dit, c'est eux qui l'ont dit! J'ai dit TTV méchant, ils m'ont dit oui! alors, tranquille. On ah bah il était pas méchant, il était pas méchant. Ah, ah le, streamer, le streamer privilège. Il est méchant, lui. Je crois pas. Non. Pourquoi non se balade tout seul Je sais pas, je m'ai baladé tout seul tout tout à l'heure. Bah Bah ah ah ah ah de bah Bah bah bah. bah, bah. <rire> <rire> oh, ah oui ok bon. Oh non, tout t'a baisé de fou. Oh, là, Jean, les Richard, tu coules pas, ça te booste. Alors On se surte pas. On se surte pas. Frère, ah, okay, il a pas eu de le... luck. Frère, mon rôle, avec mon rôle, j'ai fait le sur le truc sur les pires mecs. Hein. Il a vraiment pas eu de chance. <rire> C'est trop nul pour lui. Mais en même temps, il fait le désactiver <rire> hein, il me semble qu'il peut donc. Euh... Il y a ce monde des oh, mondes, il y des mondes acquis. sont morts. Ouais, il y a à ce moment-là qui met, sont quatre. Voilà, oui, bah oui. Parce qu'ils ont eu l'écho une première fois, ils sont hmm. ils ont dû taper euh, Yoshiro, mais après ils sont je sais pas s'ils sont revenus. Bah, du coup, là, il reste et... deux méchants quoi. Narroyal Pepe, ça brûle et. Oh, Max Troll Vas-y, j'y vais, vais Vas-y, bah, allez-y, allez-y, j'ai ah. pas un rôle PV. Ah ouais, non, mais est... Ouais, mais y'a skill dans le PVP. Enfin, ça, ça bug. Ah, ça bug Ouais. Oula, t'as fait mal. Ouais, ça fait... bug fort, c'est trop chiant. Enfin, ça va quoi. Bah je me fais encore ah une comme hier sur euh, la Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. peut bien. Ouais. Je suis mort. Oh bien joué. Bien, hein. La brocque. Et la Brock aussi. Oh la la. Putain, il laisse des kills. De toute façon, je pouvoir te TP à l'autre. Putain, ah, faut être proche. C'est Slayer Makomo. Ouais, c'est un rôle Slayer, les gars. En plus, c'est trop bien parce qu'à chaque fois qu'il y a un pilier de l'eau qui meurt, je gagne de la speed. Ah bah enfin Bonsoir Ça va Allez, ça va être toi Ouais ça va Attends deux secondes, attends 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes Hello ça met du chat Dans là merde frérot C'est ouais, là que c'est ce de... truc, hein, il utilise ton truc hein. Ouais je peux voir Putain tu fais mal par contre Ça va en vrai hein oh, malox, ça ah ouais le micro LET'S go Ouais Ouais Trop cool la nouvelle joué, version band, 10 minutes, ouais elle est géniale Attends, quoi On est carrément est... pas discret hein. Vraiment sérieux dans la game, on est 37, on est plus 40 Fais chier Mais c'est un Demon's Guard 4 ou quoi ouais.